Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nous entrons la caillou pour capable y baou une nouvelle émission déjà très bonne journée en notre compagnie aujourd'hui c'est le 25 août 2022 Nous saluons tout le monde qui a fêté saint louis toute euh, commune dans le pays hein, parce que grand une commune là qui a fêté saint louis mais particulièrement les gens de Miarbalay fête saint louis dans Miarbalay c'est grandiose c'est gros causer papa mais au que... Beijing Kadilak la pas de fait, moun. Par contre, ça passe, non, là, rien, les. Yo, et Beijing Kadilak, trop. Mais, gon problème de planification, parce que. E, New Look, t'as pas le jeu dans demain. Donc, moun yo réserve et il l'argent, yo. Pour y t'a aller dans New Look. New Look, c'était donc le 23. Beijing Kadilak, c'était le 22. Donc, mais, moun qui ont fait programme Beijing, yo. yo moun, a pas de fait le non. C'était, t'as capable de dire, en sorte de notoriété, yap cherché à soir au niveau de la ville. Bon bref, je euh, n'a dit tout monde euh, cap qui a fêté Saint-Louis toute une Bonne fête. Mais écoutez, songez bien que nous pas dans politique non. Mais moun sa yo, Saint-Louis c'était le roi de France. OK C'est moun sa qui t'es kembeno esclavage. Jusqu'à présent, yo continue continuent être dans l'esclavage. Moi pareil raison, on moun qui t'es dans je ne jodi par contre ça qui passait yo dit c'est saint et puis vous mettez à genoux dans pile pour a prier Bon, en tout cas mettez à genoux priez bon Dieu bon je euh, n'a pas tied avec émission euh, matin là pour bon, me dire que ma femme dit non tellement gien baïe dans tête moi et gien e baïe cap déchirer l'esprit m par pas connais si me calague ou non mais bon ba non informations avant et puis après ça m'a venir avec vous la police nationale, l'y annoncé l'y stoppé, dans la date mercredi 24 août 2022, an, deux bandits, et puis tout li libéré yon otage, dans la zone cité doudoune, dans le des bouquets. La police, sont entre là, bravo, petite garçon. Victime, d'après information qui communiquée sous page Facebook Institution Policière, il était kidnappé e l'y dans la date 12 août, passé à dans Delma 31. Dans le cas d'opération Silla, qui engageait agent unité départementale maintien d'ordre, quand intervention pour le maintien d'ordre, avec policier qui sont affecté dans Croix des bouquets, il y a de Samuel Joseph, avec Gemson Joseph, et bien au même qui perdit l'avion dans échange de tir avec Force Lodio. La police a souligné pour bandits qui ont même commencé à perdre 10 vitesses dans les temps, yo, qui utilisaient souvent la zone cité de comme cachette pour capable de poser action sur les citoyens qui fréquentent la zone quoi des bouquets. Eh bien, stop, parce que ça pas capable de continuer comme ça. N'a pas possible avec l'autre information pour... Vous. Et gagnez, citoyens, depuis avant-hier... Photo Missy a fait la une sur les réseaux sociaux. Yo a arrêté Missy dans la zone mi, yo, le lundi 22 août 2022. Monsieur était prend refuge refuge dans une commune qui n'est pas trop loin quoi, de Bouquet. Depuis, euh, les gangs 4 Samaroso ont commencé à Problème. Alors qu'on est gang, ça t'a fait la pluie et le bouton en plein nan. nan. Monsieur, ça 32 ans. D'après sources policières, il li censé être un bras droit de chef gang. 400 Joseph Wilson alias Lambo Sanjo Houston lui juste présenté comme ancien chef gang nan niveau mis en il a arrêté il était touché par balle dans le cadre une opération policière il été échappé sous de l'hôpital pour être capable de rejoindre les 400 qui gagne un tétuie Lambo Sanjou. après deuxième arrestation et eh bien, Fon dit que M. Sayo place li en garde à vue en attendant suite judiciaire a... où est la police? La police, malgré tout, li commence à faire travail li. je non, bagay, le jour où la justice dit a fait travail même Jacques la police, jean Bagay a commencé là, non, disant, tant pris policier, myo. policier peux pas fait distinction. Il y a pile dans nous qui a collaboré à gang. Je ne dis pas qu'il y nécessité pour nous battre en face gang. Eh me suis regardé, il y a un chat, papa. Il y a e trois bandits qui sont là. Il y a e des policiers, des trois bandits. Bon, il pile de pays sérieux. On fait comme ça, on utilise pour mater les et après. Et après, soit fait. On ne peut pas utiliser les bandits pour mettre les bandits pour manger les Bon, bref, on avance pour pideu. Fond dit que, d'après information qui rivèrent jeune nous, Direction centrale police judiciaire continue. D'un coup, yon mette l'école. Ah, c'est bien parti pour radiographie, en bel texte. Yon l'école qui a procédé à capelle nominal des élèves. Et puis, Fondique dit que responsable, l'église épiscopale, yon se à et m'ta capable et il y a quatre dossiers, importation, zamac, munitions, qui entraient sous nos l'église yo, dans pa nan pays. D'après information qui sortit pa bon kote DCPJ, comptable, bureau, Diocésain nan l'église épiscopale d'Haïti, Jean-Marie Jean-Gilles, je ba il a date mardi 23 août 2022. Et fait suite à qui série. Un document qui signait entre 2017 et 2021. Document qui révélait que M. Sata autorisé des caissements fonds à partir contre l'église anglicane vers contre un trafic en âme La police a cherché. Avant l'arrestation comptable et suivant euh, Kai Appellan, DCPJ, les même tout invité pour m'a 23 août, Père Fritz, désir... Ancien président comité permanent l'Église épiscopale d'Haïti 2019-2022 les mêmes les pas très et bien DCP, je compte ça pour faire continuer continuer et puis jusqu'à ce que ou abrivons les ou mettez mettre l'embarras code parce que depuis négler les mêmes les illégal la fait bagaille qui pas bon eh bien c'est code n'a passé sur dossier mettre Robinson Pierre, il li pas libéré parce que avant-hier, tu as un l'information qui a circulé comme quoi mettre la libérer. Moi, quand il y a quelques journaux en ligne qui étaient déjà euh, la guéatique euh, sous libération mettre là. Eh bien non, il a pas libéré et c'est ça Batonier l'a fait est, c'était dans date 23 août 2022. Après une journée de bonne plaidoirie dans la cour d'appel par au prince. Secrétaire général Barreau par le met Robinson Pierre lui est eh bien obligé de retourner dans la pénitentiaire nationale. Contrairement à l'information qui tape circuler comme quoi, ta une ordonnance la cour d'appel qui autorisait mise en liberté. C'était faux. D'après batonier là qu'il est même dit trompé de information. Donc, monsieur Robinson, qui a été dans la date 22 juillet 2022, pas beaucoup des élections centrales, police, judiciaire, pour forfaiture, suspicion de corruption, trafic influence à association malfaiteur. Dans dossier trafic ZAM, la douane port de paix, c'est l'ancien commissaire port de paix qui était dénoncé, Michel Virgile, comme moune qui t'a ordonné libération de présumés trafiquants, ZAMAC munitions. Jean Relus à Jonas George dans le commencement Moi, juillet 2022. En la vocation dossier M. Robinson, non, mais écoutez, Maître Robinson continue à manger prison. Je vais chavirer pour l'autre dossier. Je vais le virer dans l'autre émission. Je vais le faire un peu plus tard. L'autre dossier, ça, ma ai chavirer là-dedans. C'est une façon pour me capable de sur un pile Parce que la semaine, ça, je pense que c'est une semaine pour capable de sensibiliser une série de nec. Il mouvement au Caille faut me nous bien gon paquet de grosse tête là dans okay parce que nous connaît depuis quelques jours là la, lance son mouvement lococaille okay", ça fait gaz là Eh bien vous e mon papa n'ego metté combattant là pour tout faire mouvement est-ce que nous ouais papa ici bon dit non bagaille est-ce que n'a privé nos niveau comme si si nous loc on côté et puis nous n'ego avec un sac cob pour nous déloc n'a déloc non mm -mm. n'a prend l'argent n'a bloque parce que l'argent lui marque liberté l'argent va conn dans compte à Ouais même ou ou nèg nèg la voye comme là baou ou prenne di nèg la mouche, chaîne a toujours ennemi Si c'est pas ça OK mais comme on la jambe ouais que vlé distribué distribuer na okay pour casser mouvement mais nous connais n'a prend comme là même connait tout n'a prenpe dedans Si comme ça prend moi mouvement cassé depuis ces nèg qui participer dans mouvement prend comme ça m'a dénoncé tout en dans des voix ça ah, S'il faut qui bail qu a si faut qui bail comme ça équipe oh, il va équipe les. Il avait dit dans mon cas, il y là-bas. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, a dit, il moi dit, il a dit, il que ma il a dit, il a il il il Ok. Il oui. de oui. oui. oui, n'y a pas problème. Il de monde, on Il de de Il de on de Il a de a mais n'est-ce ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne et pas. Je ne sais pas. Je ne sais Comment Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais de mon panique victime. qui mais tout. pas soit sur direct, ou bien... mon ne de pas avait d'autres faire faire faire mais je ne sais je vous dis Je ne sais Je ne sais Je ne sais pas. Je ne Je Mais je Parce que maintenant, je familiarisé avec mon paquet de base. Oui. Mais comment on a fait pour débloquer les lettres? même? Si la première fois, à la Non, c'est okay. Nous les pas. Je ne sais Je débloquer. sais Je ne nous Je oui. Je oui pas gagner dans la vie non mais non non bah et bah et Non, non, non, oui. bah il bah et bah et bah et bah et bah et bah bah et bah et bah et bah et et bah bah la la non on va regarder son Oui, le Oui, Nous d'accord. Nous d'accord. Nous d'accord. Nous d'accord. ok. ok. d'accord. Non, non, non. d'accord. Nous sommes Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ouais, c'est un euh, Ouais, Vous savez, ils sont... Pour moi, pour la main de là nous balles. qui dedans. Ouais, ça, nous Allô Non, mais là, ne pas aller Oui, dedans. La réalité là. Mais jusqu'à présent, dedans. nous un de nous. C'est certain ça, nous, dit non yeah. Eh ben. eh c'est hein. sommes en train de faire des Nous sommes en faire des choses. La dernière décision, c'est la même C'est parce que nous là jusqu'au bout. Nous en Nous faire <cruches> non, je ne sais pas bon. Vous c'est a, et nous, Donc, je, sais pas, moi, politique. D'abord, on a dans une politique universel, pour toute base depuis le matin, moi, suis avec plusieurs bases. deux ben, ils ont vu la fonctionner. Et ben, pour nous, un dans même, mais commerce il parler avec lui. Vous pouvez l'autre bagage a le de l'Américain, les aux états unis pour machine machines qui ont si fait ça, même on les ça a fait un de ça fait deux bagages. Nous, l'Américain, vendredi, il faut arrêter à sortir pour tout monde. C'est tout le monde, Ok. même l'école ouvre, mais même, nous ne la vais vale vous de faire des choses. Je vais vous faire des choses. Je vais vous faire des choses. Je vais vous faire choses. Je vais pas, pas. Ouais, pas bon si bien, ça. pas PM n'a pas mis oui. oh. Non, PM pas que PM n'a Non, PM n'a pas dit que PM n'a pas bureau de et de le PM n'a dit tourner dans bureau Parce que moi-même, moi je moi, mon abri, ils tout fait moi qui sous le pour ne pas camper dans la rue. Elle n'a pas parlé en pile. Mm. Parce que je ne pas de au en face de PM. Je ne pas la manifestation. Si je ne peux pas la manifestation, fait. de Non, il y a monde quatre familles. On de un Non, il y a 4 000 familles. 4 familles. Il y 3 Il Ça veut dire 9, dans même les gens qui mon 9, un la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 Ok, d'accord. Ok, elle parle après. D'accord. C'est okay. qu'on s'alte tout joué. A chaque fois, gagne yon mouvement concernant le pays d'Haïti, n'est-ce pas que je vais chercher à faire a peu de temps. N'est-ce pas que je vais chercher à faire un peu de me dire. J'aime mes amis, prends un Ok, prends un Et puis, nous besoin fonctionner tout nous-mêmes. Mais ben, nous fin besoin de prendre un peu de Nous avons besoin de mouvement, Kounya là, je bon parler avec une série de journalistes. Moi-même, avant de parler là, je vais me prendre. Parce que si je me suis fait qui m'a camper pour me dire, oh, je suis bon un bon journaliste, je suis un bon monde. Je suis affecté dans la Chambre des députés comme journaliste scoop. Je me rappelle, ça c'était quelques anecdote, babano, petite histoire. président de la Chambre des députés à l'époque, qui le vaillant lui, jeune. Mande demi-sieur, À l'époque, oui. Depuis 2009. Maintenant, parlement. Mande demi-sieur, S'il te bam, il y a un contrat, il joue. lui jeune, cousem. On l'a mis si vous et on enveloppe cob. N'imbule digne. Parce que m'a dit que c'était un petit ménage. Maman, petit ménage, la mourri. Les cob là. Parce que m'a dit que c'était les l'époque, il m'a Tout nèg monde bien mené. Et puis, nèg yo a cob là directement dans radio côté mon travail là. Receptioniste en comme li, Kobla l'an bureau, directeur général. Directeur, le l'oué. Ouais. Soit on 100 000 gout comme ça. Et puis il dit, bon, Et, m'a prévoqué, monsieur. M'sieur, pas qu'il n'a pas fait bagay sa ou nan radio non L'em vini, directeur a dit, ça oh, apport à m'acheter pour un kob bagay sa ou m'di. Déje, bah m'kita gèche chans sa, attende patron. Kou a l'em rele, nan bureau. Président, la chambre. Le président dit non, c'est pas que monsieur, non, c'était pour un monde qui est en l'air qui travaille dans le building. Non, parce que ça, c'est la maison de la radio, qui radio en l'air. Ça, c'est le premier bagaille. Tolbe, vine président de la chambre députée, même coup de bois. Moi c'est le Gary Bodo, président. Et c'était un bagay, capable de dire qui rivait pour chaque monde qui est associé en côté. Parce que les ou son journal, il sont affecté en côté. Par exemple, dans la Maison Blanche, je fais une Maison Blanche qu'on paye les journalistes qui viennent de Ce n'est pas pour corrompre Mais comme si vous mettez au sous budget. Parce que que sont vous. sortis. C'est celle-là, on est capable de Sous l'époque, Garibodo, je te faire quelques gestes avec les journalistes. Mais moi, je toujours toujours, écoutez, on vous faites des gestes là parce que c'est l'argent l'étalier. Et puis, deuxième bagaille, vous ne pouvez pas corrompre tout nèg de toujours reportage nèg qu'on a fait sous Palma. c'est pour m'venir venir sur un série de nèg ka... oui j'ai jodi là gon ket nèg qui sur réseaux sociaux ka Baye problème oui c'est vrai parce que y nèg qui sur réseaux sociaux ka prend l'argent dans mes bandi mais gon ket nèg comme gros journaliste ka parle dans radio nèg yo. est-ce que nous connaît peuple haïtien yo mettez nous là yo complice dans ça nous jodi bon monsieur m'ba ba nous si tout nèg si tout nèg qui t'a parlé dans radio, t'es gagné consciencieux, même j'avais même... Bon, en vérité, monsieur, la presse-là, la, elle t'apprête l'autre j'ai jamais... Non, méchants, monsieur, non, méchants. Comme si Papa Issien, bon, on va dire À partir d'aujourd'hui, a Depuis nous, il dossier brûlant. Depuis un journaliste qui prend la parole, l'a passé à côté comme si droit peuple a la, la passe l'en pied par exemple sur question gaz là n'est pas de nous qui gymnastique parce que depuis revendication est juste et pour un nèg venir a fait gymnastique oh gaz la motte sur international pays pas de cob radote l'argent le gagne men tendez des samedis non. nous l'argent le gagne Non moi moi Jean-Charles fixé yo mais ces nèg sont vagabonde Mais c'est c'est pas sérieux ça monsieur c'est pas sérieux moi pas de problème on est comme si on doit jouer une consultation côté parce que les gens comme si on est comme si on est comme si bras est comme sous on est comme si on est comme si on est comme si on est comme radio, on est comme tête millionnaire millionnaire. Or, chaque jour on est comme on est on est comme si on on pays. on comme si ça y nous capable de dire de bagay que vous mettez devant et puis pour passer, nèg la vini au bout de 5 à 6 ans où ou elle a brûlé, on bout de machine capte 60 000 dollars américains. Bam, bon, dis non bagay. Dans mais si c'est pas un coup de on est passé. Comment on capable faire toucher comme ça? En sérieux, je dis pas aller parce que moi-même en fait partie de concept bio, média en ligne, média traditionnel. Bon, t'as des non d'inobagay. De qui n'est pas journalistes reporters journaliste reporter Qui n'a pas quitté le métier ça pour le riche Mais on a des pile piles, de, qui peut-être t'es qu'un journaliste reporter, qui vient de une émission analyse. Li est passé. Mais comme ça, tout gagne le monde a, parce que les l'a ont de décidé. Pas avant de Est-ce que nous comprenons Moi, ça fait mal. Ça fait mal les gens qui un dossier, par exemple. Pour le dossier Gazla, il y a des qui fait un gymnastique. Pour les gens qui de la donne. Ce n'est pas sérieux. Et c'est ça qu'il faut ouais. Fanatique. Si m'gon bagay moum besoin mapmande non. Ba ba ba ba, ba, ba gade qui es mapmande Si moum bagay moum besoin mapmande Kamelit li. Si m'gon bagay besoin m'a mapmande Sem Dunbar. Si moum bagay besoin m'a mapmande Jean-Claude Saint-Ville li. Jay. Betty Bonheur. c'est moum sa m'a mapmande. Jean-Michel Son. C'est mon Akan quand pilote encore. Sorry pour mon pas cite non yo. Mais écoutez, pas besoin rien à mes négocite. Et c'est peut-être ça les réseaux sociaux, les médias en ligne existaient parce que nous même d'où, Jean démocratie en deal, ne gain ça sorte de liberté de parole. Nous avons une liberté de parole même si en pile fois ça mandé pour contrôler les mais nous fait et c'est ça que faut que un paquet Je ne dis regrette. Vous comprenez Donc, je suis désolé. Je ne dis à tu sais pas qui est obligé. Et c'est quoi On Vous comprenez Parce que vous enquête sur Et vous avez une pile de là. enquête a fait même, pour enquête faite sur toutes les nous les réseaux sociaux. ni y qui une médias. Et puis, la bagala dehors là pour moi, RL lui-même, mais, dans qui ça, je était participé, je suis dans une réunion avec Ariel. C'est bon, je me dis que, monsieur, terrain libre faites Fais des zones, continuez à faire des zones. Mais même la justice n'a pas poser nos questions. Même les justice ne pas une enquête internationale, sous nos dos, nous mettons quand même. on nous avons manger sous nos peps, qui va souffrir tôt ou tard. On va payer ça quand même.